et vous vous réveillerez renouvelé. Deux millions de personnes dans le monde entier ont du mal à dormir et se réveillent au milieu de la nuit. En plus, de nombreuses personnes qui souffrent également d'insomnie et qui affectent négativement leur vie quotidienne. Cependant, vous ne devriez pas désespérer si vous en faites partie car il existe un remède complètement naturel qui vous rendra votre sommeil et vous aidera à vous réveiller frais et de bonne humeur. Cette recette miraculeuse ne contient que trois ingrédients naturels, à savoir le miel, le sel et l'huile de coco. Sa préparation est rapide et facile et elle vous fera dormir comme un bébé. Tous ces ingrédients sont extrêmement efficaces car ils détendront votre esprit et votre corps. De plus, leur combinaison réduira l'effet de l'augmentation du cortical, ce qui entravera votre capacité à endormir et vous réveiller la nuit. La méthode pour lutter contre l'insomnie Ingrédients Prenez un quart de cuillère à café de miel, un huitième de cuillère à café du sel marin, une cuillère à soupe de l'huile de coco. Méthode de préparation et d'utilisation. Pour des meilleurs résultats, vous devrez consommer ce mélange puissant au coucher. Il y a deux façons de le consommer. Option numéro 1. Mélangez l'huile de coco et le miel, puis rajoutez le sel. Bien mélanger les deux ingrédients ensemble. Prenez une cuillère à café de ces mélanges. Quelques minutes plus tard... Buvez un verre d'eau. Option numéro 2. Vous pouvez également consommer un quart de cuillère à café du miel et une cuillère à soupe de l'huile de coco séparément. Puis, buvez un verre d'eau. Ensuite, rajoutez un huitième de cuillère à café du sel dans un verre d'eau. Et buvez-les aussi. Si vous vous réveillez dans la nuit, reprenez ce remède pour dormir. Et vous vous rendormirez au moins d'une demi-heure. Bien qu'il soit sucré, le miel n'augmente pas le niveau de sucre et vous aidera à dormir facilement. D'autre part, l'huile de coco dynamise le corps et procure une sensation de satiété, ce qui aidera à prévenir la faim du matin. Le sel aidera également à réduire le niveau d'hormones, de stress et à fournir de l'énergie. Avalez ceci, les amis, vous vous endormirez presque instantanément, vous resterez endormis et vous vous réveillerez renouvelés.